Entre chemin forestier et chemin de campagne, cette sortie botanique nous fait parcourir une petite partie du GR 2013 sur la commune de Saint-Savournin dans les Bouches-du-Rhône. Au mois d'avril, les floraisons sont nombreuses et c'est l'occasion d'en découvrir quelques-unes. Salvia verbenaca, c'est la sauge verveine, plante particulièrement odorante. On voit ici un amas visqueux, communément appelé crachat de coucou. En fait, c'est une larve de cicadelle qui pulse de l'air dans ses excréments pour se créer une protection contre ses prédateurs, mais aussi en formant une barrière thermique qui la protège de la déshydratation. scolopax En observant de près et particulièrement de côté cette ofrice on comprend son nom populaire de oiseau. On voit nettement une tête d'oiseau avec son bec, son œil et ses sépales en forme d'ailes. Scorzonera l'assignata, la, la galinette ou barbabouc, ses feuilles, ses tiges et ses racines, lorsqu'elles sont jeunes, sont consommées comme légumes. C'est une plante qui fleurit le matin. Graines rappelant celle du pissenlit, ces nombreux parachutes profitent du moindre souffle d'air pour disséminer ces graines. Tragropogon porifolius C'est le salsifi à feuilles de poireau. C'est une espèce comestible proche du salsifi cultivé. Isatis tinctoria, c'est le pastel des teinturiers. Les feuilles, coupées au moment où elles commencent un peu à jaunir, réduites en pâte, macérées, produisent après fermentation une matière colorante bleue, analogue à l'indigo. C'est le bleu pastel. On l'utilisait déjà dans l'Antiquité pour teindre les laines. Capsella bursa pastoris. C'est la capselle Boursa Pasteur. On recueille la plante en fruits pour la nourriture des poules et des petits oiseaux. Les rosettes de feuilles, elles, peuvent être consommées crues en salade ou cuites en soupe ou en gratin. C'est une plante réputée depuis longtemps pour ses vertus anti-hémorragiques et anti Cardiara draba Lorsque les fleurs sont encore en bouton, on peut consommer la plante comme un brocoli sauvage. C'est un bon légume sauvage au goût de chou et sa saveur piquante disparaît à la cuisson. Ranunculus bulbosus, c'est la renoncule bulbeuse, comme la plupart des ronculacées, c'est une plante vénéneuse. Silène Italica, c'est la silène d'Italie. la floraison est abondante puis en pleine lumière les fleurs paraissent à tort fanées mais un peu plus tard ou même la nuit les fleurs vont de nouveau s'épanouir Vicia Amphicarpa, cette veste est une curiosité étonnante de la nature. En effet, je suis ici en train de creuser à la recherche de fleurs souterraines. Oui, cette espèce produit à la fois des fleurs aériennes à corolles violettes, mais aussi des fleurs souterraines, sans corolles, situées sur le nœud des stolons souterrains. l'autopollinisation étant la seule solution, elle permet néanmoins à des gousses de se développer. Ces gousses renferment une ou deux graines plus volumineuses que les graines aériennes. Peut-être s'agit-il d'une stratégie pour que les graines puissent plus facilement germer sur les sols durs et secs, car elles sont déjà en terre. Cystus salvifolius, c'est le cyste à feuilles de sauge, parfois cultivé comme plante ornementale. Le Forbia Cyparicias, c'est le Forbe Petit Cyprès. Le Forbia c'est le Forbe dentée. Ses feuilles et ses bractées sont dentées en scie. Latyrus afaca, porte aussi le nom de gesse sans feuilles, car ses feuilles sont réduites à une vrille rameuse. Ce sont deux grandes stipules foliacées qui attirent l'œil et que l'on peut prendre par erreur pour des feuilles. D'autre part, c'est une bonne plante fourragère, mais dangereuse par ses graines. Latyrus cicera, Gess chiche, autrefois on consommait les graines comme des pois. Reseda Fitma, c'est le Reseda Réponse. On voit ici les capsules caractéristiques des Reseda. Pas moins de 24 espèces rencontrées au cours de cette sortie botanique. Des plantes tintoriales, comme le pastel, des plantes comestibles, comme le passerage, des plantes à fausses feuilles, comme la gesse, des plantes qui n'aiment pas fleurir au soleil, comme la silène, des plantes qui fleurissent sous terre, comme la vesse. Autant de rencontres étonnantes au bord du chemin.